Hello amis gamer Xbox, euh, encore une nouvelle vidéo sur du matériel encore. Euh, alors cette fois-ci je vais vous présenter ces deux petites choses là qui sont sorties en même temps que les Xbox Series S et X. La nouvelle manette, euh, une manette donc euh, Xbox Series mais aux couleurs euh, une, dans une couleur bleue, donc euh, appelée shock blue, et euh, le kit euh, de batterie rechargeable avec le câble USB-C. Hop, on va commencer par la manette. Donc une manette qui est exactement comme celle que vous avez dans les Xbox Series euh, euh, qui sont vendues dans le commerce bien évidemment, sauf la couleur qui change. Voilà, elle est bleue, et l'arrière, il est blanc. Donc, on a trois manettes disponibles au lancement des Xbox Series. La blanche, la noire et la bleue, les trois peuvent être vendues séparément, vous retrouvez les liens en dessous de la vidéo celle-ci, bah, c'est celle, celle qui est un peu on va dire, la plus originale, puisqu'elle n'est pas fournie ni avec la S, ni avec la X donc voilà, c'est une couleur un peu à part entière, alors c'est vrai que quand elle a été annoncée euh, avant la sortie de la console euh, tout le monde y voyait un signe de rapprochement avec Sega, avec les couleurs euh, qui rappelaient Sonic, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu de potentiel rachat de Sega, donc c'était marrant mais bon, non, pour l'instant Microsoft n'a pas racheté Sega, malheureusement, on aimerait bien mais euh, voilà, je vous présente un peu euh, pour l'instant cette manette-là voilà, vous la voyez de plus près donc, on retrouve tout ce qu'il y a sur la nouvelle manette série. Hein. Euh, le bouton share qui permet de faire une capture d'image ou de vidéo en restant appuyé dessus. La nouvelle croix multidirectionnelle. À l'arrière, on entend les petits grips. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Voilà, c'est un peu plus mat. Mais on a des grips qui sont hyper confortables. Des grips sur les gâchettes. Et euh, bah, après, vous retrouvez vraiment les sensations de la manette euh, Xbox One, mais euh, en amélioré. C'est vraiment, bah on, est, on est presque sur la manette, enfin, je ne sais pas trop quoi dire contre cette manette, mais aujourd'hui en tout cas, c'est pour moi la manette idéale. La, la prise en main est parfaite, la croche est bien, pas de bruit de plastique, donc c'est du solide, c'est bien conçu. Euh, voilà, donc vraiment une excellente manette. À compléter pour ceux qui ne voudraient pas mettre de piles, puisque les piles sont fournies avec dans la boîte, avec ce petit kit. Donc le kit appelé euh, batterie rechargeable plus câble USB-C. Voilà. Hop. Alors, je sais pas. Si vous arrivez à voir de près. Hop, voilà. Donc là, on a la batterie qui est exactement la même que celle des Xbox One. Si vous avez des batteries dans vos manettes Xbox One, vous pouvez les réutiliser sur les manettes Xbox Series. Qui, on le rappelle d'ailleurs, sont compatibles avec Xbox One aussi, les manettes. Voilà. Et un câble couleur noire. Hop. On remarquera toujours le packaging hyper pratique. On a juste un petit scotch à tirer, à enlever, qui s'enlève. Et voilà le câble, le câble USB-C. Euh... Voilà. On a USB-A d'un côté à brancher sur la console, ici, celui-là. Et l'autre côté sur la manette, un USB-C. Voilà. Donc là, bah, vous mettez votre batterie vous branchez là derrière, et c'est parti euh, Je ne connais pas la longueur du câble, 2m75, donc vous avez quand même de la marge entre votre console et vous. Euh, si vous avez besoin de continuer à jouer pendant que vous rechargez, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant donc, les nouvelles manettes, contrairement à la Xbox One qui était en micro USB, celles-ci sont en USB-C. Voilà, on le voit là. D'où euh, la nécessité de, enfin, en achetant ce kit, euh, l'intérêt d'avoir euh, le câble USB-A et USB-C. Euh, USB euh, parce que si vous avez un câble USB-C chez vous, alors notamment pour recharger peut-être votre portable, votre téléphone portable, euh, ça fonctionne. Si vous avez l'ancienne batterie, vous mettez votre câble de téléphone portable, maintenant il faut un long câble. Là, 2m75 c'est pas mal pour continuer à jouer, c'est pas forcément le cas des chargeurs de téléphone. Mais, euh, mais voilà, donc les deux pour moi sont plutôt complémentaires. Euh, bien évidemment Microsoft laisse le choix, il y a toujours un débat pourquoi la batterie n'est pas dedans, pourquoi elle n'est pas fournie, pourquoi elle n'est pas intégrée, pourquoi des piles... Euh, vous avez le choix, ce qui n'était pas le cas par contre sur la manette Elite qui elle avait une batterie intégrée, mais là vous avez le choix, voilà, le, le kit coûte à peu près 22-23 euros, donc pareil vous retrouvez le lien en dessous de la vidéo, et, euh, et bah écoutez, en tout cas je ne sais pas quelle est l'autonomie la, qui est donnée pour l'instant, mais ça on va le tester justement, pour voir, bah, pour voir ce que ça donne, mais bon en général on peut facilement jouer entre 10 et 12 heures, généralement en tout cas sur la manette Xbox One c'était le cas, donc euh, un bel intérêt en tout cas. Et quand vous n'avez plus de piles, vous n'êtes pas obligé d'arrêter de jouer, vous avez juste le câble à brancher, ça aussi, c'est quand même bien pratique. Voilà, Ben bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la nouvelle manette Shock Blue et de la batterie rechargeable vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur XboxLive.fr. Allez, ciao, portez-vous bien.